Tout comme les confédérés de la guerre civile de 1861, l'envie de brandir un drapeau rouge et bleu bordé d'étoiles se ferait ressentir aujourd'hui en France. L'envie de faire sécession. Qu'est-ce que la sécession Du latin sécessio, signifiant retrait, c'est la manifestation d'une partie de la population d'un État, d'un ensemble politique, qui se sépare de la collectivité en vue de former un État distinct ou de se réunir à un autre. Les référendums des Anglais pour le Brexit ou celui des Catalans pour l'indépendance illustrent différentes tentatives sécessionnistes en Europe. Aujourd'hui en France, faire sécession ne serait-ce pas aussi le fait de ne plus attendre de solutions par le haut De ne plus compter sur les partis politiques Reprendre en main son propre destin Le déclin de l'État n'échappe plus à personne. Tout semble s'accélérer dans un modernisme dangereux, propageant des idéologies néfastes qui précipitent la fin de notre civilisation. Des villes de moins en moins sûres, une violence ambiante, mollement prise en main par une justice incompétente et abusive, un système qui nous trace et nous surveille de plus en plus, des taxes et des impôts qui s'accumulent, une inflation galopante, des produits dénaturés et industriels, une médecine défaillante et autoritaire, un biberonnage du peuple par des appâts financiers, l'accueil sans discernement d'étrangers qui nous ruine et nous déshonore. À défaut de pouvoir inverser cette dynamique par les urnes, la sécession semble le dernier recours. La sécession, c'est la dissidence. C'est une rébellion tout aussi humble qu'audacieuse, en vue d'une vie meilleure. Protéger l'enfance et protéger la vie, tant malmenée. Préférer le retour à la terre, au système des métropoles mouroirs, Bâtir nos communautés plutôt que de nous dissoudre dans l'individualisme ambiant. Fonder nos propres écoles pour sauver les enfants de l'abêtissement généralisé. Créer nos entreprises plutôt que de gâcher nos vies dans des jobs à la con. En plus d'assainir son corps, c'est permettre à son âme de s'élever et redonner un sens à sa vie. Au-delà d'un mouvement géographique, c'est retrouver un état intérieur propice à la relation avec Dieu, celui qui réalise tout et qui nous réalise depuis les profondeurs les plus intimes de notre être.